Virage natation, comment réussir son virage en papillon ou son virage en brasse Alors, si je fais 200 mètres et que je gagne 4 secondes par virage dans un bassin de 25 mètres, combien de temps aurais-je gagné à la fin de ma course Ok, tu as 4 minutes, tu mets la réponse en commentaire. Ok, maintenant on peut voir comment gagner ces fameuses 3 ou 4 secondes à chaque virage en brasse ou à chaque virage en papillon. On va voir quand même rapidement dans cette vidéo quelles sont les règles de la fédération, euh, comment on peut un peu s'en arranger et surtout quelle est l'erreur la plus commune qu'on peut retrouver même chez des nageurs qui sont parfois confirmés lorsque tu veux faire un virage qui soit le plus rapide possible en brasse ou le virage le plus rapide possible en papillon. Et si justement tu veux être euh, le plus efficace possible, la technique tu dois la mettre en place dès maintenant et tu peux le faire en crawl en téléchargeant ici ou dans la description ma méthode Crawl 2.0 pour apprendre à nager longtemps sans s'essouffler. T'es prêt C'est parti On va voir tout de suite comment réussir son virage brasse ou son virage papillon, mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner là en cliquant sur le bouton juste en dessous pour rejoindre la chaîne Mon Coach de Natation et ne plus rien rater de toutes nos nouvelles vidéos. Premier point vis-à-vis -vis de la réglementation. Alors, c'est assez clair et en même temps, on peut jouer un peu avec la réglementation puisque tu dois toucher avec les deux mains simultanément, donc là-dessus, il n'y a pas moyen de bouger, par contre, ce qui est écrit, c'est que tu dois avoir les mains euh, soit au-dessus de l'eau, soit en dessous de l'eau ou soit au niveau de l'eau et à ce moment-là, ce n'est pas précisé exactement comment elles peuvent être positionnées. Donc, tu peux toucher comme un bébé ici avec les deux mains côte à côte ou bien tu peux le faire de manière un peu plus subtile pour gagner quelques précieux centièmes en touchant avec les mains qui sont directement posées sur le côté pour finalement bah, préparer ton virage et, euh, et tourner beaucoup plus rapidement. La deuxième façon de gagner du temps pour ton virage brasse ou en papillon, c'est dans le prolongement de ce qu'on vient de voir, donc au moment où tu vas devoir euh, te retourner pour repartir en fait euh, vers l'avant, à ce moment-là, tu as deux façons de le faire et la mauvaise, c'est de le faire finalement en allant en arrière, en reculant. Donc, tu vas avoir ton dos qui va se heurter à une importante masse d'eau, euh, tu vas perdre du temps finalement à ce moment-là. Euh, le moyen le plus efficace, ça va être de pivoter donc pour offrir une moins grande résistance et, euh, et donc pour gagner un maximum de temps au moment de ta rotation. Donc là, on vient de voir deux moyens de pivoter et donc de virer plus vite. On va voir maintenant la troisième façon et là, on va se concentrer sur euh, finalement la deuxième partie du virage donc la coulée. Et la coulée en papillon, elle est assez simple puisqu'il n'y a qu'une seule règle à suivre, c'est de sortir. Euh, avant la ligne des 15 mètres comme tu peux le voir ici avec Taki, notre coach 2.0 qui sort vraiment à la limite euh, des 15 mètres, on peut le voir au niveau de sa tête. Et à ce moment-là, si tu es efficace comme on a pu le voir dans une vidéo précédente sur les ondulations, eh bien, tu gagnes énormément de temps. Alors, ça demande quand même d'avoir des capacités euh, d'apnée finalement, des capacités euh, en hypoxie qui sont importantes. En revanche, pour la coulée en brasse, il n'y a pas de limite de distance. Alors, si tu es japonais, tu vas très loin, tu vas au-delà des 15 mètres. En revanche, tu as une, euh, une limite au niveau des mouvements que tu peux effectuer. Tu as le droit à une ondulation de type euh, dauphin, donc une ondulation comme en papillon et ensuite, tu as le droit à un ciseau de jambe et un mouvement de bras. Un mouvement de bras qui est complet et qui peut aller jusqu'aux cuisses. Tu peux placer ces mouvements dans l'ordre que tu veux. Donc en règle générale, ça se passe de cette façon. Au moment de la coulée, tu vas d'abord effectuer cette première ondulation de type papillon. Puis tu vas faire cette traction sur les bras jusqu'aux cuisses. Et enfin tu vas faire ce ciseau de jambe lorsque tu vas ramener tes bras devant. Bon, en réalité... Lorsque ton, tu te retrouves dans les bulles, les juges arbitres, ils ne le voient pas, mais il y a beaucoup de gens qui placent deux voire trois ondulations. Mais bon, pas vu, pas pris. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as appris des choses nouvelles, euh, n'hésite pas à appuyer sur le pouce bleu en dessous pour nous laisser un like et donc mettre cette vidéo un maximum en avant.